Donc, j'avais pas vraiment le temps de vous faire une vidéo, mais je voulais pas trop tarder parce que Visage c'est un jeu qui sort en Early Access aujourd'hui le 2 octobre, hein, et qu'un jeu depuis, que j'attends depuis très longtemps, puisque je l'ai kickstarté il y a plus d'un an, il était prévu de sortir normalement en décembre 2017. Il est édité par Satsquare Studio, là-bas c'est deux potes qui ont voulu créer leur jeu d'horreur avec leur vision à eux, même s'il y a de fortes inspirations au risque de le voir. Moi ce qui m'avait botté à l'époque, c'était un jeu qui rappelait beaucoup ce qu'on a vu dans Horizon TV 7 à l'époque, en termes de visuel, en termes d'ambiance, on parle ici d'horreur psychologique, pas forcément de jumpscare, a priori, ou pas que, en tout cas. Et en même temps, pour moi vraiment, justement, quand on parle d'horreur psychologique, il y avait un gros côté amnésia. Et c'est ce qui m'a donné envie de kickstarter, même si on le sait, les kickstarts de jeux vidéo, c'est souvent en retard quand ça finit. Sous la pression de la communauté, ils ont donc sorti cet early access, euh, alors que pour eux, le jeu n'est pas complètement terminé. On verra pas, mais je vous le dis que dans les options, par exemple, on n'a pas la possibilité de modifier grand-chose en termes de vidéo. On ne peut pas rebinder les touches non plus. Mais le jeu a priori en lui-même, la trame est terminée. Euh, vous allez le voir graphiquement, ça fait vraiment penser à du Horizon Evil, on est sur une sorte de, de photoréalisme. Euh, pour le reste, je ne suis pas allé bien loin. J'ai juste passé l'intro pour voir comment ça tourner L'intro, je vous le dis tout de suite, vous ne la verrez pas, parce qu'on est sur un studio indépendant qui fait ce qu'il veut. Et que ça me paraît quand même un peu trop chaud, genre vraiment très violent. Euh, plus psychologiquement justement que, que physiquement hein, euh, pour que ce soit montré sur youtube donc vous la trouverez quelque part ailleurs j'ai pas envie que vous la voyez ici donc en gros cette intro très courte elle montre euh, ce qu'on peut imaginer être un père de famille qui va tuer sa femme et ses enfants avant de se suicider et le père de famille c'est nous et on va se réveiller du coup d'entre les morts un peu euh, dans la maison et c'est là qu'un trou se coupe et que vous lâche dans cette maison. De là, j'en sais pas plus, ça parlait quelques trailers que j'avais vus dans le, dans le, sur le site de Kickstarter. J'avais pas trop voulu me spoiler non plus. Et on va découvrir ça tout de suite. Donc, est-ce que ce jeu est le renouveau de l'horreur psychologique Est-ce que c'est le Resident Evil 7 sans armes Est-ce que c'est le nouvel Amnesia Et ben, écoutez, on va voir ça donc immédiatement. Donc on va arriver directement en sortie de cinématique, hein. il n'y a rien de coupé à part cette très courte introduction que je vous ai résumée. Et tout de suite vous allez, vous allez voir il y a un élément qui rappelle Resident Evil 7, c'est le téléphone qui sonne dans la maison. Et qu'on va aller décrocher. Alors il s'agit d'un petit studio, donc graphiquement au niveau de l'intro c'est un petit peu déçu d'animation de des visages par exemple. Mais c'est pas un jeu qui est vilain. Et pour un jeu sur lequel on peut rien éditer, ma bécane étant une bécane de moyenne gamme, ça tourne plutôt bien. Prends le temps de découvrir un peu les décors. Hein, parce que vraiment, c'est une première pour moi aussi. Allo? C'est Rose, ta voisine? Je sais qu'il est tard. Je sais que je m'inquiète souvent pour rien. Excuse, mais. Ça fait trois semaines que vous n'êtes pas sorti de la maison. Est-ce que tout va bien Appelle-moi pour me dire que tout va bien. Voilà, salut. Donc ça fait trois semaines que je suis mort. Et si je garde le téléphone, est-ce que je peux casser les jeux Non, allez, on raccroche. Alors, il y avait une pièce, donc là moi je sors de là. Hein. Je pensais que c'était un garage, puis finalement... Est-ce que c'est un garage Ouais, ok. C'était bien le garage. Donc j'en sors, je ne peux plus y entrer. Là, il y a déjà une pièce un peu chelou. On a vraiment le système pareil de porte à l'amnésia, à part qu'on qu attrape les, les objets avec eux au lieu d'avec le, le clic souris. Ah, C'est un petit peu de tuto. Cette pièce est un hub qui contient les objets qui représentent votre progrès à travers le jeu. Ces objets sont ramassés de différentes manières, y compris à la fin des chapitres. Une fois ramassés, ces objets vont automatiquement apparaître dans, la salle, dans cette salle de progression. Donc peut-être un petit côté Layers of Fear, un petit côté collection, d'accord. Donc ici, je ne veux pas d'avoir peur, normalement. Ici, je verrai euh, tous mes trophées ou... Alors je pense, je vous l'ai dit, hein, c'est un jeu qui a... qui a été produit globalement entre 2016 et 2018. Donc a pu s influ être influencé, bon déjà par Amnesia, par le succès de Resident Evil 7 et évidemment par le plus modeste mais quand même euh, significatif. Succès de Layers of Fear je ne sais pas d'ailleurs Si comme dans les zones of fear On, of fear, on ne peut pas mourir Si c'est un jeu qui craint quand même Déjà fermer les volets. Alors je ne sais pas si je suis censé avoir peur Je suis mort Je parle beaucoup pour me rassurer hein, évidemment Une grosse flipette sur ces jeux là Je ne sais même pas pourquoi je les achète On a une sorte de sprint On peut ouvrir les tiroirs Je n'aime pas trop le E pour attraper les objets, mais bon. Porte est cassée, ouais, donc je pense qu'au début, on n'a pas trop le choix du, du lieu. Ok. Alors là, on est vraiment sur du amnésia. La santé mentale de votre personnage affecte votre gameplay. Rester trop longtemps dans le noir va diminuer la santé mentale de votre personnage, euh, entre autres éléments. Votre, euh, le, la santé mentale de votre personnage est représentée par l'icône de cerveau dans le coin bas-gauche. Si vous voyez le cerveau clairement, votre, euh, la santé mentale de votre personnage est dangereusement basse hein, et de dangereux événements vont se produire. Euh, L'icône no... de nuage noir apparaît comme dans une situation stressante, ce qui diminue le, votre santé mentale. Ok, donc là, oui, là, on sait d'où il s'inspire. Ça veut dire du coup que il se passe moins de choses quand je ne suis pas stressé Oh, moi, je suis mort. Pourquoi je stresserais Il y a des bruits, hein. Ouais, vas-y. Événements paranormaux qui ont lieu de manière aléatoire dans le jeu identifier ces événements paranormaux qui vont euh, impacter votre progrès et faire diminuer votre santé mentale la santé mentale de votre personnage affecte aussi le nombre d'événements paranormaux, ok donc vous faut essayer de rester en forme ça c'est bon, ça me encore une fois là bas ça bouge, c'est pas cool Psst. ça c'est fermé J'aimerais sortir Maintenant je suis mort. C'est fini pour moi. Pas l'étant là Par on peut prendre l'ampoule. Pour réparer les lampes, évidemment. C'est ici que je pourrais réparer la lampe Ah, cette lampe n'est pas cassée. C'était celle-là alors. Autant pour moi. Toc Tada Un succès. Ok, ça peut être une mécanique intéressante. Ici, on ne peut pas ouvrir non plus. Je pense que la sortie de phase de tuto va être rude avec un bon gros jump jumpscare ou une bonne grosse saloperie quelque part. D'ici là, je sais pas combien de temps... D'accord... on va devoir monter les gars. Hein. On peut pas l'éteindre, sérieux. Ah voilà. Alors, j'attends aussi le machin qui sera derrière moi quand je vais me retourner. Hein. D'un instant à l'autre. Il est marrant de, dans ces jeux-là de voir qu'on est comme des mouches, en fait. Les, les joueurs se réfugient là où il y a de la lumière et c'est souvent les, les endroits les plus dangereux, en fait. C'est aussi une manière pour les développeurs de, de guider un petit peu le joueur. On peut examiner des choses. Est-ce que c'est intéressant Ça, c'est intéressant visiblement. Alors, les pilules... ...aident votre santé mentale. Ils sont essentiels à votre survie. Il y a différents types de pilules. Examinez-les de près pour apprendre leurs effets. Comment on examine Commas. Instant stress relief. Waouh, ok, j'en ai trois. Je peux le ranger comment on range Europe. Il y avait un 1 tout à l'heure, non C'est pas ça Ouais, ok, c'est un. Voilà, il y a d'autres piles, que je peux pas ramasser. Je sais pas si ça sert à quelque chose de regarder les machins, je pense pas. Hein. C'est que c'est juste de la frime comme Amnésia. il y a des empreintes digitales. pas faire le coup de la douche, quoique. C'est glauque, mon Dieu. Pourquoi ma, so ma santé mentale diminue rapidement. Pas le parce que je suis dans le noir. Qu'il fait pas si noir que ça non plus, quoi. Ici, on est bien. On va rester là, non Ou alors, je prends une pilule de, de diminution du stress là. Et alors, attends, inventaire, je sais pas comment c'est par contre. Ça Non Ah, comme ça. Tac, store, obtain, examine, navigate, obtain, j'imagine Ok, euh, drop, use seule hein ouais, ça a pas l'air de marcher de ouf ou alors l'effet limité. je ne sais pas on voit rien du tout donc je pense que c'était pas une bonne idée de venir ici moi je peux je me vois bien mourir dans cinq minutes hein, en ayant tenté euh, pas grand chose c'est un peu le genre de jeu où il y avait un truc à ramasser là pas j'ai vu une main, non ouais, bon. Ah si, ça, la pilule fait effet. On est bien. On est bien, on est bien. Tac. Euh, lumière Ah ouais, c'est ça. Faut juste allumer les lumières. Pour se sentir bien à la maison. Alors ça, en plus, c'est des des pièces que j'ai vues dans le trailer et je sais que ça potentiellement ça peut chier dans ces endroits là y'a pas une lampe aussi je pense que... voilà faut que je prenne l'habitude d'allumer ok je me retourne tu te fous de ma gueule enfin, dans paranormal Activity si il rééteint je me casse hein je vous le dis direct hein. non ça va être progressif L'angoisse va être progressive et d'un coup, je vais faire un bon, je pense. Ah, plein de pilules. Qu'est-ce qui pourrait d'autant de pilules dans la famille, là Ah, bah, c'est moi. Euh, examine, c'est qu'est-ce que c'est Stress relief, ok, très bien, je prends. Et ça. Ok, c'est toujours la même. Encore ici, visiblement. Pick up, un verre. Alors, je sais pas si tout sert en fait. Parce que là, je vais vite être full niveau inventaire. Visiblement, j'ai des petites poches. Là, je pense qu'on en a jamais assez de ces pilules-là. Faut pas prendre deux verres par contre, hein. pas exagérer. Ouais, je suis très. Euh... Très mitigé sur les touches, c'est pas super pratique. Vivant qu'on puisse les De Panda, il y en a un autre dans le couloir. Ch le chapitre de Lucie. Un ami insidieux. Euh, ouais. C'est moi qui avais bougé la porte. Whisky hein. item et. Close. Ah, donc ça, c'est la. J'avais une jeune fille et un, un garçon un peu plus âgé. Qui doit avoir 12-14 ans. Il fait beaucoup trop noir les gars. Donc elle aime les pandas. Il y a un truc là. Et est-ce que tu vas faire Oh je m'en fous moi je vais devant du danger. Il y a une lumière là-dedans Alors Oh, je sur le mur, il y a quelqu'un qui répond. Super. Donc, elle a vu un ami pas si imaginaire que ça, j'imagine. Je oh, crois que ça l'énerve. Encore Il est derrière moi. Je sais qu'il est derrière moi. Ah Il répond plus, pour le moment. Pas cette famille de dingos là que lui il tue toute sa famille, mais j'imagine que chacun avait son petit problème psychologique à lui. Bon je risque de me perdre assez rapidement, parce que pour l'instant je, je vogue un peu au hasard. C'est la chambre du... non c'est le couloir... non c'est un bureau. ces trucs la bière non si c'est la bière craft bière est-ce que les morts peuvent boire de la bière j'ai plus le truc pour les touches examine, store, obtain, close je peux même pas l'obtain ah si j'aurais bien putain j'ai horreur de ça je peux pas allumer avec ma bière! Mais non! Oh la vache, c'est nul! C'est vraiment galère! Comment on lâche? J'ai fait. Non! Si vous saviez à quel point c'est galère, voilà. Je voudrais juste boire une bière en fait. Yup! ça j'ai pris un cachet. Bon, ça va me détendre, c'est pas mal, c'est pas grave. Elle est où la bière du coup? Je l'ai lâcher. Tac! Store, obtain, drop. Donc, obtain. 1. Hein marche pas. Ok bon, euh, je sais pas ce que je fous avec ça, ça se trouve je peux pas m'en servir tout simplement. Ah il y a un coffre, mais j'ai pas de clé. Moi je me débarrasse de mon truc là. Comme ça. Mais du coup j'ai une bière à la base de mes cachets. Excusez moi, ça me rend fou. Je n'aime pas qu'un jeu me, ne me respecte pas. Là j'ai un verre. Drop. Là j'ai une bière. Et j'ai les, les pilules qui sont coincées avec en fait. Ah, C'était ouvert ici tout à l'heure. Hein. Je dis ça, je dis rien. à prendre toutes mes pilules parce que j'arrive pas à me débarrasser de ce que j'ai en main. Bon, c'est un early access, on peut pas non plus tout blâmer. Il me reste. Oh bah non, bah allez, hop. Je suis en train de faire une overdose tranquillement. Alors, on dirait que j'ai fait le tour des pièces ici. La question c'est, est-ce que j'ai manqué quelque chose ou est-ce que j'ai de faire ma flippette et que j'explore un peu. Parce qu'ici c'est fermé Ouais. Il dit qu'il me faut quoi ah, c'est parce que c'est early access. Ah oui, donc il y a quand même peut-être pas tout le jeu. Et là, il fait vraiment noir. Alors, à moins que je trouve un interrupteur... Ah bah... Voilà. Early access aussi Ah non, c'est encore le garage. Ah, donc finalement, on n'a pas tant d'accès que ça. Cette version du jeu. Je vais essayer de revenir un petit peu en arrière. C'est pas accessible. Sera toujours est-ce que j'ai loupé quelque chose ou est-ce que juste le jeu est verrouillé parce que parce que Early Access ouais, non, il a rien d'autre ici donc s'il y avait quelque chose à voir, soit on est sur une démo technique et j'ai fait le tour, Soit s'il y a quelque chose à voir, c'est faut que je refouille la chambre de la gamine, peut-être, puisqu'on est sur le chapitre de Lucie. Alors, c'est un jeu que je, je pense que je le finirai pas, à moins que je, fasse la, je le fasse pour la chaîne. Parce qu'en fait ces jeux là me font trop flipper, je ne sais rien, ça marche pas avec moi, je suis, je suis trop sensible à tout ça. Mais c'est un jeu qui semble tenir ses promesses, en tout cas sur l'introduction, par rapport à ce qu'avait été annoncé. Ah. Non. Ouais, ok. Donc pour l'instant il joue juste avec les interrupteurs. D'ailleurs je sais même pas lequel, j'ai juste entendu clic. J'attends toujours à ce que quelque chose me saute, saute dessus, mais je pense que ça se passera pas comme ça. Oh, je dois me taper tous les tiroirs. Ça se trouve, il y a ma clé dedans hein, du coffre-fort. Oh non Oh non Allez, donc là, c'est le moment où il faut chercher une ampoule. Il y en a plus des ampoules, c'est fini ça. On peut pas en prendre une de là. Bon, je pense qu'on va arrêter la vidéo là, en se disant qu'on a fait un bon tour. quoi que. c'est quoi ici ah, ici, je suis déjà venu. On a fait un bon tour d'horizon, de ce que le jeu peut promettre. Alors, l'acheter maintenant, non, c'est peut-être pas une bonne idée pour quelqu'un qui, euh, qui ne l'aurait pas kickstarté, parce qu'on on voit peu de choses. Comme voilà, j'ai vu peu de choses. Je voulais pas faire une vidéo longue en fait, je voulais euh, donner une première impression pour les gens qui sont curieux, peut-être pour les gens qui l'attendent et... et qui ne l'ont pas baqué, je ne sais pas. Pour moi ça a le potentiel d'un amnésia moderne. faut juste voir comment c'est amené par la suite. Ah je peux prendre l'ampoule peut-être non Il y a ma bière qui reste là. Voilà, donc plutôt euh, plutôt du plus, sachant que par contre, s'il s'amuse à griller toutes les ampoules avant que, que, que le joueur trouve la solution, bah, ça sent le game over. Hein. C'est pas un jeu que je me verrais euh, genre Die and Retry, tu vois vivement qu'on puisse changer les touches parce que je sais pas qui a pensé que ça c'était classe j'arrive même plus à ranger les objets en fait ah ça ça me fait stresser allez une petite pilule Jean-Claude hmm, je peux plus les ranger dans mes poches euh, je vous retrouve pas la chambre de la gamine ah bah elle est là ouah wow, c'est infâme c'était là tout à l'heure ça qu'est-ce que c'est que cette horreur Genre là, la lumière est allumée mais on ne voit rien dans ce... Faut que je m'approche de cette merde là Infâme Infâme Je suis en train de prendre des pilules parce que je me trompe de touche. Tellement ah, ce truc est moche. Ouais, je sais pas ce qu'il y a à faire en fait ici. Je me demande si le jeu est pas juste limité à ça pour l'instant. Peut-être qu'on creusera, je vais me renseigner sur internet, je vais voir vos retours à vous, si ça vous intéresse ou pas en fait. Et puis euh, et puis on en discute. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis, à partager, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a encore fait une vidéo sur ce jeu. Donc euh, soyez généreux, distribuez, et si ça vous bat, écoutez, on essaiera de voir s'il y a quelque chose d'autre à en faire. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite, ciao